Salut C'est encore moi, Adjoa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir deux homophones. Canne avec deux N et canne avec un seul N. Le mot canne avec deux N est synonyme de bâton et on peut s'en servir pour marcher. Tandis que canne avec un seul N désigne la femelle du canard. Comme astuce, dites-vous qu'on a toujours besoin de ces deux pieds pour se déplacer et c'est pour cela qu'il faut deux n à canne. En revanche, le dimanche, un seul rôti de canard ou de canne est dégusté en famille et c'est pour cela que nous écrivons canne avec un soleil. Voyons maintenant deux exemples. Imaginez que vous ne voyez pas les photos associées, mais que vous entendez seulement ces phrases. Cette canne nage avec ses canetons. Ici, il est clair qu'il s'agit d'un animal car, logiquement, un bâton ne peut pas nager. En plus, il est question de caneton dans la phrase « un mot de la même famille que canne » et qui désigne les petits de l'oiseau. On écrit donc « canne » avec un seul « n ». Papy se déplace toujours avec sa canne. Papy est synonyme de grand-père, donc... On parle ici d'un vieillard qui marche avec sa canne ou son bâton. C'est pour cette raison que canne s'écrit dans cet exemple avec deux n. Et voilà Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah! Bisous <musique> Oh, C'est oh, euh. la y est aussi un. Madame Zé, il est au balaouzé. Madame Zé, la basse, il est au